Ce qui est c'est Ruth. Ou après, être ça dit. Lorsque Ruth va le rencontrer avec Boaz, Naomi dit Ruth deux bagailles. Elle dit Ruth, lave-toi et ouais toi Qui ça, Naomi dit Ruth? Lave-toi et ouais toi Lave-toi, c'est la sanctification. C'est la pureté. Rue-toi, c'est l'oxy. Donc, très bien, Boaz. C'est un type de Jésus-Christ. Oui, C'est un symbole de l'église. Naomi, c'est un symbole de cet esprit. Cet esprit dit l'église à Soya. Lave-toi et ouais-toi. Répétez-le ça pour nous terminer. Lave-toi et ouais-toi. Répétez encore, lave-toi. levez moi en lèvres. Et demande, mon Dieu, laver l'église Vous mettez le vélo en lèvres. Et demandez-moi de Dieu que mon Dieu lave l'église là. Et que mon Dieu vide l'onction sous la vie levez moi Alléluia. Et me déclarer Amen. C'est pour chaque sentinelle qui à Comment le corps. Parce que si elle a une onction, elle veut la guerre sur vie ou piscine. Regardez, regardez, regardez, C'est une génération mon Dieu chercher. C'est une génération, jeune fille, jeune garçon, qui a fait l'évangile avec rage. Ah, C'est une génération madame mariée. C'est une mon génération des vieillards hein, Que mon Dieu a cherché. Nous faisons ça. Pour laver, pour mettre l'action sous eux. En vérité, je suis là pour l'église qui sera faite. Vous ne pouvez pas arrêter seulement. Chaque dimanche vous finit. Ça va suffire. Faut regarder. Est-ce que Alléluia est-ce que si on y fait sur vous, elle sera prophétisée, elle sera dans le message, hein, et, et en vérité, elle me déclarer, c'est pour chaque monde qui est en bas terre, c'est pour si elle a retiré en bas terre. Vous m'avez levé mon œil. Ouf, my God. me que ce soit qui est en bas terre, c'est pour vous mains à qui prend le contrôle, qui vous retirer en bas terre, qui vous fait parler, Ma parole avec comment qu'il a, les arrivés pour manger mais ton abattu à pour le faire intéressant avec vous et pas un bâton pour être seulement les arrivés, ils sont si contre quand tête qu'en dedans qu'abattués qu'abatturés, toutes jeunes filles, toutes jeunes garçons, dessinés yo en train de ma parole avec comme Joseph là, si elle a voulu présenter devant les grands, alléluia. ma parole avec comme Esther, le sou est large, mon Bon, grâce, mon dernier grâce, mon dernier grâce, L'Église soit éprouvé. levez par la foi dans le nom de Jésus-Christ dans sa tête. Que si elle a lavé l'église là, la sanctification lavé par le sang de l'agneau pour qu'on qui besoin ça. et Est-ce que l'église a déclaré le sang de Jésus? Est-ce qu'on a déclaré ça? Puis il toujours le sang de Jésus. Répétez le sang de Jésus lavé. Le sang de Jésus lavé, le sang de Jésus purifié. Ma. Et je mets en l'air, Et me déclare que l'onction du Saint-Esprit. Jésus, quel rive oui sous nous. Qu'elle est devant, qu'elle est derrière. Qu'elle est à gauche, qui est à droite. Je dès que l'Esprit est à que ans, qu'elle saisit ça. Alléluia. Je dis que l'on peut commencer à battre ses lits en dedans. Quelle rivière couble contre Yaya, qu'elle localisée controye. Jeune fille, Alléluia. C'est pour enseigner mon saïe. L'est arrivé. Prépare-toi. À la rencontre de ton Dieu. Jeune fille les arrivée. Si ce n'est pas rien. Si ce n'est pas dans WhatsApp Facebook. Pas WhatsApp Poulia. Pas Jésus les poulies. La consécration. La consécration pour rencontrer. Alléluia. Bienvenue Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Bienvenue Esprit de Dieu. Bienvenue Esprit de gloire. Bienvenue Esprit de sainteté. Comme Que l'Esprit de sainteté que le monde quatre coins guise a pour lui. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu, qu'elle mouve dans l'église là. Qu'elle s'écoue ou oblige dans l'église là. En vérité, ma blague est avec sanctification. Ma blague est avec onction. Que onction marcher marché avec vous. Que l'onction dormi avec vous. C'est pour l'enlever. C'est pour sentir onction. Alléluia. Dès que l'huile a tombé sous la rue. Que tout m'est levé devant mon Dieu. Que tout mes levé devant mon Dieu. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Tu es rouge. jeune fille l'a chercher, Un jeune garçon l'a cherché. Pour le fil de gloire. Pour le fil de gloire. Alléluia. C'est qui sous la Que qu'elle lui fait sa mère Que lui fait traverser Pour là Liberté, pour moi qui besoin liberté L'anxion de guérison Pour moi qui besoin l'onction de guérison Les arrivés pour imposer la main aux malades Pour les malades de toi pour l'argent qui dépense Aïe, aïe, aïe Comment ça va hey Oh my God que l'esprit de Dieu, que l'esprit de Dieu, que l'esprit de quatre vents Chèche, fois, cherche, cherche, Alléluia. Senti gué, a touché la vie. Où hey. est-ce non ça. ça? la vie vie, quest Message que Alléluia. Bon Dieu. Les guises sont pas grands. Oui. C'est bon. Alléluia. est que Aïe, aïe, aïe. C'est pour la vie. C'est pour la vie, c'est pour la vie. C'est pour la vie. la aïe aïe la la vie. Moi, je la sorti. Non, mais ça. Moi tu la c'est tout message c'est dans C'est pour la vie Le Le même nous commencer Une sortie de nuit qui descend de là Où est ce Où est ce pas Où est Recevoir madame Marie. Les amis vous font vous Les amis vous Satan respecter la famille. Aïe, aïe, aïe, C'est pour Vilahu, C'est pour C'est pour là. C'est pour de là. là. où je de là. pour sorti de là. Qu'elles sortent de là. Qu'elles sortent de là. Qu'elle sorte de là. Qu'elles sortent de là. Qu'elles sortent de là. Qu'elles sortent de là. de là. Moi, le levez-vous sa Alléluia. de Dieu. que esprit de Dieu. Que esprit de Dieu. que esprit de Dieu. Quel esprit de Dieu. Quel esprit de Dieu. Où c'est le puissant? Où c'est le Où c'est le puissant? Où c'est le Où c'est le puissant? Où c'est le puissant? c'est c'est c'est Eh. Le de Dieu. Quelle tombe dans le Quelle tombe dans quelle problème la vie, la vie, paye à coup vie, la vie, la vie, Paye droite coup vie, la vie, la vie, la la la Quand des toucher, pas transformer, transformer, remplir, par la foi, par l'esprit. Est-ce hey. Hey. est arrivé pour sanctifier oh, my God. Vous pour le présenter Jeune fille est arrivée pour sentir. Bon, mon silence, je le veux. Toutes les visions, je le veux. Je ne veux pas que tu le veux. Ce n'est pas moi qui ai touché. C'est l'ancien de Dieu qui a touché. Ce n'est pas moi qui ai touché, madame. Jeune fille, je ne peux pas perdre le bâtiment. Si elle a tout à soi, ça finit. Si elle a tout à soi, ça finit. C'est la douce soya. Ça finit. Moun qui du grâce. Début 1 ans, ans, 2 mois, 3 mois. Que ce la Tout est encore. Que le veut encore. Qu'on le veut bien encore. que que Fappez-moi, fappez-moi, fappez-moi, qu'est-ce que les yeux Hey